Moi je suis Marianne Rivière, euh, je suis amiennoise et donc euh, je porte le, le projet d'accompagner les acteurs du territoire Picard sur les questions de santé, sécurité au travail et de préservation de l'environnement. Mon projet du coup c'est d'accompagner en fait, euh, les dirigeants, les entreprises, euh, les, du secteur associatif, euh, les P TPE, PME, euh, les élus aussi sur le volet en fait, euh, réglementaire, quelles sont un peu les obligations euh, des, des organisations du travail aujourd'hui vis-à-vis de la santé au travail et de l'environnement. Euh, pour cela je suis accréditée auprès de la DRED en tant qu'intervenante en prévention des risques professionnels ça contribue à réduire l'accidentologie au travail, euh, de faciliter les discussions sur euh, conflictuelles, euh, la prise en compte du stress, enfin, des situations de stress, euh, euh, le meilleur accueil des personnes qui ont été en arrêt de travail et qui reviennent sur leur poste de travail. Tout dirigeant ou euh, élu, enfin, ou porteur de projet, en fait, qui, qui se questionne vraiment sur euh, peut-être des situations de travail qui posent euh, problème à des collaborateurs, des partenaires, des, des salariés. Donc actuellement, j'accompagne des, des, des TPE et des PME euh, normandes et picardes. Et, euh, et l'objectif, c'est de, de continuer ces accompagnements euh, d'entreprises, mais aussi d'associations euh, ou de collectivités territoriales, vraiment tout secteur d'activité confondu. Et la deuxième partie aussi de, de, de là où j'en suis, c'est euh, de contribuer à la mise en place d'espaces de discussion entre organisations sur ces questions de santé au travail. Euh, et de prendre en compte euh, l'environnement dans, dans les projets des, des entreprises, euh, des associations. Euh, voilà.